Donc, juste euh, si, si vous permettez, euh, sur ma façon de planter maintenant, ce que je vais vous faire il y a 20 ans. Donc, il y a 20 ans, après le sous-solage, le sous-solage avait été fait en plein été, et sur deux années, une année de conditions superbes, très sec moi je marchais, je me rappelle, je marchais à des mètres de, de la machine, et on sent que la terre est fibre. Quoi. Et l'année d'après, justement, sur ce côté-là, il n'y avait plus, et on, on travaille beaucoup moins bien, ça, ça lisse. Et donc après, euh, je, à, à la main, avec à, à la bêche et la fourche, quoi, je préparais chaque, chaque jour, euh, je, en, en, dès l'été, hein, quelques potées. Comme ça, ils étaient prêts pour la plantation en, en hiver. Maintenant, je fais un peu différemment. Maintenant, j'en plante beaucoup. Moi, cette année, j'ai planté que 60 grenadiers. Hein. Euh, donc, euh, je, je, je délimite déjà par un piquetage où je vais planter. Oui. Je sais, je sais que je suis toujours sur les mêmes rangées de sous solage et ça, ça, ça, on sent toujours. Hein. Ah oui. Et euh, je, à, la, à la sape, je, je décape euh, 10 cm de terre que je laisse avec la végétation que je laisse, je laisse à côté. Donc ça reste 2-3 mois, ça se pourrit plus ou moins, enfin ça défait. Ensuite, euh, je bêche sur 20 cm que je mets de côté, 20 autres cm que je mets de côté mais autre part. Et à la fourche bêche, je, je défonce 20 cm. Ensuite, je, je mets couche sur couche de nouveau. Mais mon petit secret, c'est que j'amène deux seaux de terre de surface d'un taillis que je rajoute. Comme un compost Comme un compost, mais plus qu'un compost. Je pense qu'il y a tout ce qui est bon dedans, quoi. les mycorhizes et tout ça. Et donc, ça donne, ça donne cette euh, superbe, cette terre, hein. mm -hmm. Regardez, pour moi il y a deux preuves de l'existence de Dieu, la première c'est la terre du l'oraguay quand il y a beaucoup d'humidité et, et 3% d'humus et 3 du bus. et puis elles sont bonnes, Et la deuxième preuve c'est autre chose mais j'en parle pas. <rire> et euh, vous ne payez pas Si je vais payer mais avec du, euh, du BRF, on a une ah. machine. Euh, donc toutes ces branches, il y a des tas de branches en bas là. Oui. On les broie. Euh, avant, avant euh, je reconnais, il y a 20 ans, c'était au glyphosate. Oui. J'étais encore euh, convaincu que c'était pas dangereux. et Tout le monde disait que c'était pas dangereux d'ailleurs. Oui. Un cousin de ma femme est docteur dans ce genre de trucs. il me disait après tu as du CO2, de l'eau, il ne craint rien. Donc maintenant, là, là pour le moment ça risque rien, on est en période pluvieuse, mais je vais, je vais mettre du BRF, une bonne couche de BRF. Les brebis, elles ne te bougent pas le BRF Si, ouais. tu le bouges un peu. Mais bon, mais bon tu acceptes qu'elles te le bougent oui, un pas, petit pas, peu. Pas plus que ça quoi. Mais je pense que cet apport d'un peu, peu de terre d'un taillis proche, bon, on peut acheter des, myc des, des mycorhizes et tout ça, mais je, je suis persuadé que les meilleurs sont ceux qui. du coin. Quoi. Donc. Euh, et puis un autre petit secret, mais bon, ça, ça tout le monde ne peut pas le faire, c'est qu'après la production de fromage, on a du petit lait. Ce n'est pas énorme, c'est 100 litres par jour. Je mets un seau autour, euh, j'évite tout près de l'herbe, je mets un seau autour. Et là, j'ai vu que ça attire énormément les vers de terre. Donc je pense qu'ils travaille pour moi. Hein. La vie aussi. Bon, je vais porte au... <rire> des soins. Hein? D'ailleurs, je pense que c'est ça qui explique la de vie Ils sont depuis deux jours, je crois, que autour, j'ai l'impression que l'herbe, bon, c'est pré l'herbe est un, naturel, hein, est un oui. peu plus oui. haute. Ça ne peut pas être l'effet de l'eau euh, certaines années, puisque là, l'eau n'est pas consommée, euh, oui. parce qu'il n'y a plus tout le temps, quoi, depuis trois mois. On a eu beaucoup de pluie. Le, je, je crois que le petit lait, en petite quantité, peut être euh, épandu. Hein. Il ne faut pas exagérer, parce que c'est acide. Quoi. C'est est un tubex d'il de... y a 20 ans, de récup.